Alors ça c'était moi avant la gêne et puis maintenant euh... je dirais audacieux. Euh, avant je faisais de la chimie, euh, je me suis remise en question, j'ai réalisé une formation intensive euh, en un an euh, en web design. J'ai commencé à travailler euh, à droite à gauche dans des laboratoires donc dans mon domaine et je voyais que quelque chose n'allait pas, il n'y avait pas de créativité, je ne me sentais pas épanouie. Je me suis beaucoup remise en question, je me suis réorientée. Je travaille à Squad Easy, donc c'est une start-up qui est pour l'engagement des collaborateurs au sein des entreprises. Je suis au pôle marketing, je suis la designer de la boîte. Pas parce qu'on euh, sait gérer le wifi de la, de la maison qu'on est informaticien. On est